Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment dessiner donc, avec une tablette graphique euh, Wacom. Euh, c'est la petite bambou, je crois qu'elle ne se fait plus, mais bon, c'est un premier prix. Euh, nous utiliserons ici l'outil crayon et également l'outil sculpte avec les deux petites options ici. L'option pousser et ici l'option euh, rétrécir ou agrandir. Et puis d'autres petites options, notamment euh, convertir ici un, chemin, un, un contour en chemin. Voilà, donc ceci étant dit, on va... Oui, une dernière chose, pardon, j'utilise la version 0.92.4. Allez, on va tout de suite dans « Fichier nouveau ». Je vais dans « Fichier importer » pour importer mon modèle. Voilà, je l'incorpore, je valide. Donc on a bien l'outil « Flèche noire » sélectionné. Je clique ici sur mon petit personnage. Je clique, je glisse, voilà, de façon à mettre mon image ici. Là, j'ai le... la fenêtre des calques, pour l'ouvrir, on va dans « Calques. Voilà. On va renommer ce calque, on va l'appeler « Modèle ». J'appuie sur « Entrée » pour valider. Je verrouille ce calque. Je clique ici sur le petit « Plus » pour rajouter un calque que je vais appeler « Illus ». Je fais « Ajouter ». Alors, pour zoomer, euh, je vais utiliser ici l'outil « Loop ». Donc, je clique dessus. Le raccourci, c'est « F3 ». Et je vais faire cliquer et glisser de façon à avoir un rectangle de sélection. Je relâche et comme ça je zoome, voilà, pour avoir mes petits personnages. Euh, je vais les placer au-dessus, comme ceci. Euh, on va peut-être zoomer encore un peu, tiens, pour se consacrer que à ce personnage. Voilà. Je vais maintenant sélectionner l'outil crayon. Euh, on va mettre un lissage à 50. J'aime bien avoir un lissage à 50. On voit ici qu'on a fond aucun, on a un contour noir. Euh, je double-clique ici sur l'outil crayon de façon à euh, sélectionner dernier style utilisé voilà, là on va utiliser cette option là, voilà je ferme tout ça et je vais voilà, faire un petit gribouillage un premier cercle, alors c'est en noir, pourquoi bon c'est pas grave, donc on va supprimer le fond donc on clique sur la croix il n'y a pas de fond. J'appuie sur Shift et je clique ici sur le petit euh, carré noir de façon à avoir voilà, un contour noir. Je fais un petit clic droit ici et je vais choisir un, voilà, euh, comment -je un millimètre. Ouais, très bien. Ou alors j'aurais pu passer également par cette fenêtre. donc Je clique là-dessus pour voir la fenêtre fond et contour qui s'affiche. Aller dans Contour, cliquer là-dessus, choisir la couleur noire. Et si j'avais un fond, j'aurais pu cliquer sur la croix. Voilà une autre méthode. Euh, ouais. Je vais peut-être même diminuer le contour, je vais passer ça en pixels, et je vais passer à un pixel, c'est peut-être plus fin, c'est mieux. Alors pour zoomer, on a vu qu'on peut utiliser la loupe, on peut également utiliser le bouton plus du clavier, la touche plus, pardon. Voilà. Euh, J'appuie sur Shift de façon à combiner les contours, les uns par rapport aux autres. Voilà, je désactive le magnétisme, donc je clique là-dessus. Voilà, puis là je fais la forme donc, du corps de, du personnage, donc c'est un petit cercle. Voilà, hop. Z pour zoomer. Et je vais convertir, donc, tous ces contours, je vais les convertir en chemin. Alors pour cela, je vais vous montrer le raccourci. Donc le raccourci, il se situe là-dessus. Lorsqu'on se met là-dessus, on voit que le raccourci, c'est CTRL-ALT-C. Donc on va le retenir, CTRL-ALT-C. À ce moment-là, je n'ai plus que des chemins. Je vais utiliser maintenant l'outil Sculpt. Donc le raccourci c'est Mage F2. Donc Mage F2. Tac, on a bien l'outil. Et ici on va prendre l'option Rétrécir ou Agrandir. Et pour avoir cette option, il suffit de faire Shift S. Lorsque l'on a bien sûr sélectionné cet outil. Alors je vous remontre. Shift F2, je sélectionne l'outil Sculpt. Shift S, je sélectionne l'outil Sculpt rétrécir ou agrandir et pour agrandir j'appuie sur shift à ce moment là on voit que euh, au niveau du curseur la forme change là on voit qu'on agrandit donc si je clique maintenant et que je déplace voilà on agrandit ici le chemin voilà et on va voir encore une dernière petite astuce avec un raccourci on va utiliser la fonction séparer alors Maj Ctrl k alors pourquoi Maj Ctrl K C'est-à-dire que là j'ai un trou et je veux l'enlever. Donc si je fais Maj, ctrl et K, j'ai maintenant deux objets que je vais pouvoir combiner. Le raccourci c'est CTRL. Alors ça fait beaucoup de raccourcis, n'hésitez pas à regarder la vidéo, à les noter. Et je pense que c'est tout. Maintenant, donc on va sélectionner l'outil crayon. Donc le raccourci c'est F6, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, F6. Et on va pouvoir s'attaquer euh, au bras. <rire> Donc, je fais un bras, j'appuie sur Shift pour que les contours, en fait, se combinent les uns aux autres. Donc là, le bras, je vais faire une petite épaule. Voilà, hop. Là, je fais le biceps, là, je fais l'avant-bras. Voilà, c'est pas trop mal. Un petit peu ici. Hop. Voilà. Maintenant, je vais faire la main. Alors, la main du personnage, euh... je vais faire juste un petit rond. Et après, je vais rajouter ici euh, les doigts. Je ne vais en faire qu'un. Voilà, que je vais après... Euh... Ouais, c'est pas mal. Euh, donc là, avec l'outil flèche noire, je sélectionne cet objet. CTRL-ALT-C pour convertir les contours en chemin. Shift-F2 pour avoir l'outil Sculpt. Donc là, c'est bon, on a rétrécir et agrandir qui est sélectionné. J'appuie sur Shift de façon à donner de l'épaisseur, voilà, hop, CTRL-Z, on voit une autre, euh, un autre raccourci qui permet donc d'utiliser la fonction pousser le chemin, c'est SHIFT-P, vous voyez le petit pictogramme a changé, et comme ça je peux déplacer très facilement et c'est ça qui est très sympa, voilà, on peut modifier le bras très très simplement. Allez, on va dire que c'est bon, donc F1 pour avoir l'outil flèche noire, je sélectionne maintenant la main, CTRL-ALT-C, je convertis en chemin, Shift F2 pour avoir l'outil sculpte Shift S pour avoir la possibilité donc d'agrandir, je sépare, CTRL SHIFT K et j'additionne ou j'utilise l'union, donc c'est CTRL+. On vérifie, on n'a plus qu'un objet effectivement, c'est un chemin de 19 nœuds. On va maintenant s'attaquer au doigt, CTRL ALT C. Shift F2 Hop, CTRL Z, pardon, j'ai oublié d'appuyer sur Shift Alors, Hop, j'appuie sur Shift de façon à agrandir Voilà Et là, si j'appuie pas sur Shift, vous voyez ça rétrécit et ça me fait une belle petite pointe Ce qui me permet d'avoir une petite griffe Alors après je fais Shift P Alors non, Shift F2, Shift P et là, hop, j'étire mon doigt. F1, je duplique cet objet, CTRL-D, hop, je le place comme ceci. Voilà. Shift-F2, Shift-P. Voilà, ce qui permet de modifier très facilement le doigt. F1, CTRL-D pour dupliquer. Alors dupliquer, j'ai oublié de le dire. On peut cliquer là-dessus, ou aller dans édition, dupliquer. Shift F2, Shift P, hop, voilà, allez, on a trois doigts, c'est pas mal, on va lui laisser que trois doigts. On va maintenant s'attaquer aux jambes, donc F6 pour avoir l'outil crayon, on n'oublie pas d'appuyer sur Shift de façon à combiner les contours, voilà, hop, donc on fait la jambe, on fait le petit mollet, là, vite fait, mal fait, voilà. Euh, le pied, ben, je vais le faire à part. On fait la forme juste, la petite forme principale du pied. Une petite forme simple. On va s'attaquer au pied. CTRL-ALT-C pour convertir. SHIFT-F2. SHIFT-S pour avoir l'outil rétrécir ou agrandir. On appuie sur SHIFT pour agrandir. Tac. On voit ici qu'il y a des petits trous. Donc on sépare. CTRL-SHIFT-K. CTRL-+. -Shift -K, Ctrl de façon à avoir qu'un seul chemin. On utilise l'outil maintenant pousser. Tac. Voilà. Puis ça a tendance à simplifier aussi la, le dessin du pied, donc ça c'est pas mal. Euh, je vais réutiliser une griffe là. Je duplique. Tac. Voilà. Je lui en mettre deux. Duplique une griffe. Allez non trois. Soyons fous. Hop, outil Sculpt, on déplace, je sélectionne celui-là. Alors je trouve que les raccourcis euh, et les options du, de l'outil Sculpt sont mal placés, j'espère qu'ils re reverront tout ça dans les prochaines versions. Euh, donc là on sélectionne la jambe, donc on commence à connaître, CTRL-ALT-C pour convertir en chemin, SHIFT-F2 pour avoir l'outil Sculpt, SHIFT-S pour avoir la possibilité de rétrécir ou d'agrandir, je me répète mais comme ça ça rentre, voilà, hop, ctrl-z, je vais agrandir un petit peu ici, je vais utiliser maintenant l'option poussée, c'est pas mal comme ça, shift-s, on va agrandir un peu, quoi. Je, mets, je dézoome, ce qui permet d'agrandir la jambe d'un coup, voilà, c'est pas mal, alors je vais sélectionner tous ces objets donc euh, tout ce qui forme la jambe je groupe donc pour sélectionner excusez-moi l'outil flèche noire rectangle de sélection et on groupe donc pour grouper donc, le raccourci c'est ctrl G où on peut cliquer là dessus ou aller dans Objet, Grouper. on va rétrécir tout ça de façon à avoir une petite jambe un petit peu comme celui du haut là Tac. alors on va dupliquer ctrl D on fait un petit retournement horizontal, donc on appuie sur H, ou on clique là-dessus, bien sûr. Voilà, je vais placer ça comme ceci. Et on va utiliser l'outil Sculpt et la possibilité donc de, euh, comment, de pousser. Donc, outil Sculpt, Shift F2, Shift P, et comme ça, on peut, voyez, facilement modifier la jambe et obtenir une autre jambe. Alors, cet outil fonctionne également euh avec des comment des illustrations, avec de la couleur et, euh, et plein d'autres choses. Quoi. Mais là, ça permet d'aller un peu plus vite et de se concentrer sur la forme euh, donc du personnage. Alors, pour le bras, la même chose, je sélectionne tout. Donc, outil flèche noire, rectangle de sélection, CTRL G, on duplique CTRL D, H pour faire un retournement horizontal. Voilà. Hop, pour déplacer ici. Euh, alors là, je vais vous montrer, voilà. Je clique une première fois pour sélectionner mon groupe. Je clique une deuxième fois pour voir le petit curseur là qui permet de faire une rotation. Donc je clique sur le curseur, je le déplace là et je fais une rotation comme ça. On va rajouter l'œil. Alors pour rajouter l'œil, bah c'est très simple. Je sélectionne ici le corps, je le duplique, CTRL-D, je lui mets une couleur blanche. Donc je clique là-dessus et je réduis tout ça en cliquant sur la flèche, en appuyant sur CTRL et sur SHIFT. Hop, voilà. Je duplique encore, je vais maintenant mettre une couleur noire, voilà, et je réduis. Allez, je duplique encore, je déplace, je réduis, et je vais mettre une couleur blanche, tac, de façon à avoir un petit éclat lumineux dans l'œil. On va y mettre des petites cornes, alors pour mettre les petites cornes, c'est facile, l'outil crayon, je tac un premier euh, trait ici, je me mets ici sur le petit carré, et je ferme ma forme, et je lui mets une couleur noire. Voilà, tout simplement. Alors si ça ne me convient pas, on va réessayer avec l'outil sculpte et l'outil pousser. Ouais, c'est pas mal comme ça. F1, puis on va agrandir tout ça. Tiens, ça faire une grosse corne. Alors je duplique, CTRL-D, H, et voilà, on a l'autre corne qui apparaît. Voilà. Euh, J'en profite pour faire les... les petites ailes. Elles sont vraiment très faciles à faire et ça vaut le coup je vous montre avec l'outil crayon voilà on est à lissage à 50 donc je fais une première courbe je vais enlever le fond ici en appuyant sur la croix donc vous voyez c'est il y a deux nœuds en fait hein. c'est vraiment très très simple avec l'outil crayon bah, je vais me mettre ici donc je me mets bien euh, sur le petit carré qui devient rouge je clique dessus je, je fais donc une autre courbe étant donné qu'on a un lissage à 50 bah, on a encore Juste un noeud qui est créé, et on a une superbe courbe. Je reprends l'outil crayon, et puis là, hop, pareil, tac, je le mets ici. Donc là, c'est très très facile de faire ça. Voilà. Euh, je vais vous montrer une autre astuce en utilisant donc l'outil crayon. Et on va diminuer le lissage ici à 19, par exemple. Et on va faire des petits trous. Alors L'avantage d'avoir un lissage à 19, c'est que les petits trous vont être faciles à faire. Je vais faire un petit trou comme ça. Je vais mettre une couleur rouge pour bien que vous voyez. Voilà. J'appuie sur Shift de façon à combiner les petits trous. Vous voyez. Hop. Voilà. Je vais faire plein de petits trous. Je vais faire un Ctrl L pour simplifier un petit peu. Tac. De façon à avoir quand même des nœuds. Mais bon, pas trop. Parce que si je ne fais pas Ctrl L, vous voyez, il y a énormément de nœuds. Donc en faisant Ctrl L, on simplifie. Alors chemin. Voilà, pour simplifier, c'est ici, un hein, chemin simplifié. Voilà, Et je sélectionne avec l'outil Shift, je sélectionne donc mon aile derrière, et je vais dans chemin et je fais euh, différence, donc le raccourci c'est CTRL-. Et voilà, j'ai des petits trous dans mon aile, et puis ça fonctionne très bien. Donc on va placer l'aile ici, je duplique, CTRL-D, un petit retournement, voilà, on va essayer de la déformer un peu de façon à ce qu'elle ressemble pas trop. On va essayer un petit peu avec l'outil Sculpt. Euh, on va faire ça, on va pousser un peu, Ouais. on va se mettre loin. Oula, CTRL Z, donc par petites touches. On va peut-être supprimer ici. Allez, puis après ce sera fini. Je vais supprimer ici quelques trous, de façon à ce que ce soit pas trop symétrique. Ou alors, avec l'outil Éditer les nœuds, on fait un rectangle de sélection, Hop. puis on va les déplacer ailleurs, comme ça. Allez, c'est bon. Hop, là, celui-là, je ne pas. Voilà pour ce petit tuto. Euh, J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à le revoir plusieurs fois, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de raccourcis à vous entraîner. Merci d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.